Voici un exemple de pluriel compliqué en français. Alors, les mots qui se terminent en AL au singulier vont devenir AUX au pluriel. Par exemple, un cheval, des chevaux. Un cheval, AL, singulier, des chevaux, AUX, pluriel. Un journal, des journaux. Un journal AL singulier des journaux AUX pluriel Un signal des signaux. Un signal AL singulier des signaux AUX pluriel